Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, un tour de pièce, rien que pour vous. Alors restez jusqu'à la fin, car le final est génial. À tout de suite Coucou Coucou à vous Eh bien, on est très heureux avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui et comme promis, un tour de pièces. T'es prête Brigitte Yes Super Un petit portefeuille et dans ce portefeuille, des pièces. D'accord. Mais des pièces un peu particulières. Une pièce chinoise mmh, très avec chérie, un ça. trou en son centre et puis un dollar. D'accord. D'accord Observe bien. Dollar, pièce américaine, oui. je prends le, le la pièce, la pièce chinoise, chinoise et je la mets dans Après tout, Qu'est-ce qui se passe si on attend un petit peu? Ben normalement, il reste plus que la, le dollar. Le dollar, regarde si on attend un petit, petit peu, si on ouvre, oh. on se retrouve avec la je pièce imagine. chinoise, oui. et je le dollar. Repart. Tu veux qu'on recommence, bien sûr. Regarde bien, je vais aller lentement, oui. Cette fois-ci, je vais prendre le dollar. D'accord. Dans ma poche. Et si on attend un petit peu, regarde, observe bien. Rien dans mes mains. Regarde, observe bien. Un instant après, si on le on se retrouve encore une fois avec la pièce chinoise. C'est bluffant, mais c'est incroyable. C'est incroyable Oui. Alors regarde bien. Pièce chinoise. Oui. Ouvertement. Oui. Regardez bien. Dans ma poche. Mm -hmm. Là, tu vas te dire « Oui, mais bon... Euh... » Non, rien dans les mains. Toujours là. Oui. J'attends un petit peu. Et si on attend... Oh, elle a <rire> La pièce connu. chinoise et américaine revient. Mais c'est le fond, ça. Regarde. Dernière pièce. Dernière fois. Allez, on oui. va le refaire. Pièce américaine. Dans ma poche. Regarde. Si on attend un petit peu, qu'est-ce qui se passe d'après toi Regarde, je tout. Je sais plus. Oh Elles ont disparu Disparu. Ouais. Maintenant, magie. Regardez bien. Non. Non. Voilà. Si ça veut bien ouvrir. Voilà. Elle ne veut même plus sortir. <rire> Elle ne veut même plus sortir. Ah, oh, c'est génial. Franchement, j'ai adoré. Voilà un petit tour de pièces très sympathique à faire partout. Ça t'a plu Mais c'est génial. C'est ouais, vrai, t'aimes bien T'aimes ouais. bien les tours de pièces Tu préfères un peu plus de tour de pièces cette année ou des tours de cartes ou euh... ben Pour changer un peu de tour de cartes avec des pièces, je trouve ça sympa, moi. Le message est passé, mes amis. Je crois que Brigitte a mal laissé faire comprendre qu'il faut qu'on fasse un peu plus de diversité. Et ben. Le pari est engagé. Très bien, bah écoutez, euh, Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, en attendant, bah, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous. Vous avez un bouton juste en bas de la vidéo. Cliquez ici et puis abonnez-vous. Voilà, likez, commentez, ça nous aide aussi à faire grandir la chaîne. Et ça nous fait très plaisir. Allez, ciao les amis, bye bye. Ciao. Bonjour à tous. J'ai un message personnel pour vous. Déjà, merci. Merci de m'avoir consacré un peu de temps pour vos instants, votre regard et à ce moment partagé pour mon travail. Merci d'avoir porté mon rêve là juste au bout de mes mains. La magie s'arrête peut-être ce soir, mais déjà, j'ai hâte de vous revoir. La magie, vous savez, c'est de savoir remercier. Merci et bonsoir.